Le sujet du livre, c'est vraiment, c'est vraiment le paradoxe entre la manière dont on perçoit les mathématiques comme quelque chose d'impossible à comprendre et l'expérience de faire des mathématiques, c'est-à-dire d'arriver à comprendre ces choses qui nous paraissaient initialement impossibles à comprendre. Personnellement, c'est ça qui m'a intéressé dans les maths. Quand j'avais 18 ans, enfin l'année de mes 18 ans, après mon bac, j'ai commencé des études de maths. Et jusque-là, j'avais euh, fait partie des bons en maths, mais pas des meilleurs. Il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi. Et ça m'avait toujours impressionné. Je m'étais dit, mais comment ils font Ils ont l'air d'être vraiment pas juste un peu meilleurs que moi, mais vraiment mille ou un million de fois meilleurs que moi. Ça paraissait de magique. Et j'étais convaincu que c'était ça qu'on allait m'apprendre quand j'allais faire des études de maths. Et c'est pas du tout ça qu'on m'a appris, en fait. On m'a appris euh, bah, le contenu des mathématiques, les théorèmes, les démonstrations, euh, les définitions, les axiomes, etc. Et, et cet enjeu de comment on fait pour personnellement arriver à se débrouiller avec tout ça, ça n'a jamais fait partie de l'enseignement. Ça a toujours été le sujet qui m'a le plus intéressé. C'est je pense qui m'a motivé le long de mes études. C'est pour ça que j'ai euh, persisté. C'est pour ça que bah, j'ai euh, non seulement fait des études de maths, mais euh, j'ai fait l'école normale supérieure. J'ai fait après ça une thèse en maths pure. J'ai fait une carrière de chercheur en maths pure. Mais tout du long le sujet qui me paraissait le plus important, c'était comment on fait pour comprendre. Et au fil de, de ma progression en mathématiques, j'ai eu l'impression de, de, de rencontrer des, des, des choses euh, personnellement qui me permettaient de comprendre. Mais ces choses là n'étaient pas dans l'enseignement. Elles étaient plutôt une espèce d'expérience de, personnelle de, de déblocage. Et c'est euh, le récit de ces expériences que j'ai essayé de faire euh, dans le livre. Aussi bien en partant de, de mon parcours personnel que du, réci que du récit de plein d'autres mathématiciens qui ont raconté finalement des choses assez similaires. Ce décalage entre les mathématiques officielles et l'expérience personnelle de la compréhension. Dans les, dans les ma malentendus sur les mathématiques, il y a cette idée qu'il y aurait certaines personnes qui auraient accès aux maths et pas les autres. Et euh, la meilleure preuve que ce n'est pas vrai, c'est que dès la petite enfance, en fait, on apprend des concepts mathématiques qui sont ni plus ni moins abstrait que les concepts euh, qu'on peut faire quand on fait de la recherche. Tous les concepts mathématiques sont abstraits, et nous avons tous, euh, dans, notre, dans nos apprentissages fondamentaux, un apprentissage des mathématiques. Le, le meilleur exemple de ça, c'est ce fameux jeu avec des, des ronds et des carrés, des étoiles, où les enfants tâtonnent, etc. C'est un jeu qui permet d'apprendre ce que c'est qu'une forme, mais la notion de forme, c'est une notion mathématique, et euh, un enfant qui, euh, qui apprend, qui est confronté à ce jeu, il, il bute exactement de la même manière qu'un mathématicien qui essaie de découvrir des concepts mathématiques nouveaux. Et le jour où l'enfant arrive à se rendre compte qu'il y a des pièces qui sont des ronds, d'autres qui sont des carrés, et que si on fait rentrer un rond dans un carré, ça ne marche pas, et il comprend en fait qu'il y a des formes, bah ce jour-là, il fait pour lui-même une découverte mathématique. Cette expérience-là, je crois qu'on l'a tous vécue et ça fait partie des grandes expériences de la vie. C'est comme euh, voir la mer ou manger du chocolat, c'est vraiment des, des choses fondamentales. Et l'expérience des mathématiques, elle fait partie de nous. Ce n'est pas juste les nombres, c'est l'expérience d'arriver à abstraire des concepts pour comprendre le monde. Et après, une fois qu'on les a vus, ils nous semblent complètement évidents. Ça, c'est une caractéristique de la pensée humaine en fait, cet aspect mathématique. L'enjeu d'intuition en mathématiques est sans doute au cœur des malentendus les plus anciens. Pour les gens qui détestent les maths, ça a l'air d'être l'opposé de l'intuition, les mathématiques c'est ce truc totalement froid, totalement psychorigique, totalement mécanique, où il n'y a pas de place pour, pour l'humain, il n'y a pas de place pour notre manière à nous de penser, qui est, qui est fondamentalement intuitive, on est tous intuitifs. Moi je ne suis pas moins intuitif que quelqu'un d'autre, je suis même plutôt plus intuitif et je ne sais pas penser de façon logique. Le, le malentendu c'est de, de croire que notre intuition elle est soit bonne, soit fausse, mais qu'on ne peut pas la changer. Or, en fait, quand on fait des mathématiques, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire grandir notre intuition. L'idée que pour comprendre, en fait, il faut arriver à comprendre les choses de manière intuitive, euh, c'est pas une idée nouvelle. Elle est formulée par Descartes euh, dès le XVIIe siècle. Elle est reformulée par tous les grands mathématiciens au cours de l'histoire, que ce soit euh, Poincaré, euh, Grothendieck, euh, Thurston, euh, des mathématiciens que je cite beaucoup euh, et sur lesquels je m'appuie beaucoup dans, dans dans le récit. Euh, donc dans la, dans la vie quotidienne, on a tendance à penser que l'intuition, c'est ce qui se trompe et qu'on ne peut pas corriger, et qu'il faudrait se ranger du côté de la logique. Les mathématiciens, ils voient les choses un peu différemment. Ils voient la logique comme un outil inhumain qui nous sert à nous rendre compte à quel endroit notre intuition est fausse. Et en nous rendant compte que notre intuition est fausse à un endroit donné, on a la capacité de la faire progresser. Mais l'enjeu, c'est de faire progresser notre intuition. Le vrai enjeu des mathématiques, ce n'est pas de violer notre intuition et de nous réduire à, à, à la condition de robots qui appliquent des règles mécaniques, ce n'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver à élever notre intuition, à élever notre capacité de comprendre, et en fait, on en est tous capables. Et ce truc-là n'est jamais raconté, en tout cas, moi, on ne me l'a pas raconté à l'école, et c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu qu'on me raconte. Que l'intuition, ça se travaille, en fait. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel et on ne peut rien y faire. C'est vraiment un objet vivant, un matériau vivant sur lequel on peut progresser. Ma conviction profonde, en tout cas, c'est ce que mon expérience des mathématiques m'a enseigné. C'est ce que, que les, le principal obs obstacle à la compréhension mathématique, quel que soit le niveau, qu'on soit dans la catégorie des soi-disant nuls en maths, euh, au collège, ou qu'on soit un chercheur au sommet euh, de, la, euh, de la hiérarchie scientifique mondiale, on est toujours limité par ces obstacles psych psychologiques et arriver à surmonter ces inhibitions, à arriver à à oser dire qu'on comprend pas, oser dire qu'il y a les choses qui nous dépassent. C'est une étape clé pour vraiment progresser. Euh, je raconte ça dans, dans, dans un des chapitres du livre. Euh, J'avais une trentaine d'années, j'étais déjà un chercheur d'un certain niveau, mais euh, dans une conversation avec un, un des, des plus grands mathématiciens vivants, Jean-Pierre Serre, j'ai compris que une des clés pour devenir encore meilleur que ce que j'étais à ce moment-là, c'était d'arriver à oser dire publiquement il y avait des choses que je comprends que je comprenais pas arriver à le dire sans aucune inhibition cette idée là c'est pas seulement une idée que je raconte moi c'est une idée finalement qui revient dans beaucoup de récits de mathématiciens notamment celui d'alexandre Grothendieck, qui euh, qui écrit des, des pages entières sur le rôle de l'erreur il raconte que que lui quand il est confronté à, à, à une notion nouvelle, il euh, il n'hésite pas à poser des questions complètement con en fait et, et c'est même quasiment, on a l'impression qu'il le fait exprès, un peu comme les petits-enfants cherchent à, à faire des bêtises, en fait. Et il dit que, que c'est cette capacité à, à, à ne pas avoir honte de dire des choses stupides, euh, ne pas avoir honte de passer pour un idiot, qui est une des clés, en fait, de sa force mathématique. C'est une leçon que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle est à la fois très libératoire et elle est plus dure à mettre en œuvre que ce qu'on croit. Parce qu'en fait, arriver à dire qu'on ne comprend pas, ça va quand même à l'encontre de de choses qu'on qu apprend tous en grandissant, en sortant de la petite enfance, on apprend à dissimuler le fait qu'on ne comprend pas. Et, et cette, cette dissimulation, en fait, c'est celle-là probablement qui nous rend incapable de progresser en maths. Dans mon livre, je raconte à la fois ma, ma, ma progression personnelle, comment j'ai fait pour comprendre et, et, et, et arriver à gagner en assurance et progresser dans ma carrière mathématique. Et euh, le, je, je mélange ça et le récit de, de plusieurs grands mathématiciens euh, deux mathématiciens qui sont morts il y a une dizaine d'années, euh, Alexandre Grothendieck qui est un, un personnage euh, assez extraordinaire, qui est euh, né en Allemagne, qui a passé l'essentiel de sa carrière en France, qui, est, qui à la fin de sa vie a vécu en, en, en ermite euh, euh, en Ariège au pied des Pyrénées et qui a écrit un texte récoltes et semailles, un texte assez assez difficile d'accès mais assez fascinant, qui fait 2000 pages, qui, qui vient de paraître chez Gallimard. Grothendieck c'est à la fois l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, peut-être le plus grand, selon l'avis de, de pas mal de monde, et aussi un personnage très, très particulier, il a fini sa vie comme ermite, il a abandonné de manière très abrupte sa carrière académique à l'âge de 42 ans pour se consacrer à l'écologie radicale c'est aussi euh, une sorte de, de, de prophète de l'écologie radicale euh, 50 ans avant que ça soit euh, le sujet que c'est devenu aujourd'hui et euh, il incarne à la perfection le savant fou euh, ce que je trouve un peu dommage parce que le réduire à, à ce personnage un peu caricatural c'est aussi euh, refuser de, de prendre au sérieux ce qu'il nous dit et, et dans son message il y a quelque chose que je trouve vraiment très important il dit euh, je ne suis pas plus intelligent que les autres, euh, je ne suis pas un génie, il n'y a pas vraiment un écart entre la manière de penser d'Einstein et celle que le cancer pourrait avoir s'il osait euh, euh, dire qu'il comprend pas et s'ouvrir au monde euh, de manière plus, plus directe. En gros, il tient un message qu'on a assez tendance à réduire au rang d'un message un peu démagot, de on est tous fait pareil, je suis pas plus intelligent que les autres, etc. Ce qui m'a intéressé dans le livre, c'était d'essayer de prendre ce message au sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est quand on, on, on relit ce message à celui d'Einstein, Einstein qui est sans doute le plus grand physicien du XXe siècle, qui lui dit quelque chose du même genre, il a cette phrase bien connue où il dit euh, « je n'ai pas un don spécial, je suis juste passionnément curieux », ça ressemble énormément à ce que dit Grothandik, et ça ressemble aussi à ce que disait Descartes il y a 400 ans, puisque au début du discours de la méthode, Descartes dit euh, « en gros, avec ces mots, je suis pas plus intelligent que les autres. C'est juste que je m'y prends différemment. C'est juste que j'ai une méthode. Je vais vous l'expliquer. Et mon esprit est vraiment dans la moyenne. Donc, si j'ai pu réussir, c'est grâce à cette méthode. Cette idée que les plus grands euh, savants, les plus grands génies, ne sont pas biologiquement différents, mais c'est juste qu'ils s'y prennent différemment, est une idée qu'on a du mal à accepter parce qu'elle. Euh, elle va à l'encontre de nos préjugés, on a tendance à la trouver démagogique. Et, et je trouverais quand même très dommage que on, si il y en avait juste un qui dit ça de temps en temps, euh, on pourrait dire ok, c'est un savant fou, c'est un démago, mais s'ils si disent tous la même chose, il y a peut-être quelque chose à entendre. Et c'est finalement le, le thème de, du livre, c'est euh, si on essaie de prendre au sérieux ce qu'ils nous disent, qu'est-ce que ça nous enseigne sur comment on doit nous nous y prendre pour se débrouiller avec ces choses qui nous paraissent trop dures, avec ces choses qu'on n'arrive pas à comprendre, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose de fondamental Et c'est une sorte d'enquête en fait, une enquête au travers de, euh, de l'histoire des sciences, euh, au travers de l'épistémologie, de la logique, de la rationalité, comment ça marche vraiment ces trucs-là Est-ce que réellement euh, c'est accessible à nous tous Mon hypothèse, ce que je pense, après avoir moi-même confronté à ces matières-là, c'est qu'on n'est peut-être pas tous égaux devant, devant ces disciplines-là, mais on a clairement la capacité de devenir bien meilleur en écoutant ce que ces grands scientifiques au cours de l'histoire ont essayé de nous dire et qu'on n'a pas réussi à écouter jusqu'ici.